Yo, salut les astros Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés euh, à la lueur d'une petite lampe. Alors aujourd'hui, crayon blanc, papier noir, et voilà, on va essayer de dessiner. J'ai déjà commencé, les cratères lunaires. Donc ma cible, bah, vous la connaissez, hein, c'est... Euh, Rupes recta, donc le mur droit. Je vous renvoie à l'excellent épisode de Moon Explorer pour connaître cette partie de la Lune. Alors, lumière blanche, parce que oui, bah, la Lune est à 54% aujourd'hui. Elle est très lumineuse, donc ma pupille, bon, bah, elle, est, elle est noyée de lumière quand je pose l'œil à l'oculaire. Euh, donc euh, voilà, donc, pour dessiner, c'est beaucoup plus pratique, finalement, euh, d'utiliser de la lumière blanche quand on fait la lune. Attention, uniquement la lune. Quand on fait le ciel profond, hein, des nébuleuses, euh, forcément, euh, on passe euh, hop, en lumière rouge. Hein, voilà, tout simplement. Bon, bah, écoutez, euh, moi, je vais euh, me coller l'œil à l'oculaire. Hein, euh, ah oui, bah, le 7, euh, vous le connaissez, hein, c'est euh, la lunette. Hein, euh, 70 900 euh, euh, bresseur hein, avec euh, sa petite monture euh, spécifique. Euh, voilà, donc la lune, bah, elle est là. Hein. Je sais pas si vous la voyez là. Euh, hop. hop, donc c'est parti. Donc euh, bah, je ferai quelques interruptions de temps en temps pour euh, euh, vous montrer l'évolution du, du dessin. Hein. Voilà, donc crayon blanc aujourd'hui. Allez c'est parti. Alors forcément j'ai perdu la lune. et C'est qu'elle calfeuté hein, la petite coquine. Voilà. Alors le matériel que j'utilise. Donc là j'ai un. Euh, alors oui très très intéressant comme montage. J'ai une barlo. Alors la barlo je l'ai pas mis euh, en sortie du renvoi coudé. Hein, roi coudé j'ai mon oculaire hein, oculaire de 20 mm. Voilà. Oculaire de 20 mm, euh, SV Bonnie, 68 degrés de champ. Excellente oculaire, je vous le recommande. Euh, et ensuite, j'ai la Barlow qui est ici. Non, je ne sais pas si vous la voyez. Non, voilà. Donc la Barlow, voilà, je vais éclairer. Voilà. Donc j'ai ma Barlow ici. Qui me fait augmenter mon tirage hein. et donc euh, j'ai un grossissement non pas de x2 mais un grossissement d'à peu près 2,6 2,7 hein. c'est pas tout à fait 3 hein, mais presque hein. donc ça me permet de d'avoir vraiment une très très bonne euh, euh, un très très bon grossissement hein. voilà allez c'est parti Je vais attendre que le train passe parce que ça tremble. La voie ferrée, elle est, euh, elle est à 50 mètres. Elle est au bout du jardin. Voilà, c'est un peu mieux, ça tremble beaucoup moins. Bon, la lumière blanche en été, ça a le désavantage, c'est d'attirer des moustiques. Bon, la lumière rouge aussi, mais un peu moins quand même. J'ai euh, beaucoup moins de problèmes avec les moustiques en lumière rouge. Il y a un peu de vent, un petit peu gênant. Oh, C'est assez agréable hein, de, de de faire ça au crayon blanc. Il faut juste. Euh, Inverser euh, nos habitudes. Hein. Moi, j'ai l'habitude effectivement de, de faire du du crayon noir, en noir sur feuille blanche. Donc là, c'est tout un exercice euh, <rire> en fait. De, de, de.. On fait tout à l'envers. <rire> c'est marrant. À l'envers. Fait que je, je, je dessine les aplats blancs et je laisse le, le noir sur la feuille. C'est assez amusant. Moi, je j'aime bien. ça je vais éclairer voilà. donc il me reste le fond euh, le fond à faire hein, parce que là le fond est noir normalement il est il est blanc enfin il est blanc il est gris il est gris 50 nuances de gris comme on dit chez les suédois Bon on va hop, faire birth A. Birth et Birth A. Petit cratère. On le voit bien. Et quelques petites dorsales sympas. Manuellement. Alors ce petit oculaire, la 20 mm SV Boni, je l'ai commandé sur Aliexpress et franchement, j'y croyais pas, mais d'excellente qualité. En tout cas pour, pour cette petite lunette. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous avez un bel instrument, achetez de beaux, de beaux oculaires. Là, c'est du premier prix. Enfin, du premier prix. C'est euh, du pas cher. Du bon et du pas cher. Comme on dit. Alors, le problème avec l'astro dessin, c'est qu'on veut toujours en rajouter. Donc, euh, moi, je me suis fixé effectivement un, un objectif. C'est... Euh, Rupes recta. Mais bon, je dessine un peu le, les alentours. Parce que c'est très joli à voir. Puis j'ai de la place sur ma feuille. Du coup, euh, enfin, j'en profite. J'en profite un peu. Allez, on va. Passer au. Au gris. C'est de faire le le fond, le fond gris, pas facile à faire, toujours regarder la même orientation au niveau du crayon, hein. ne pas faire trop de, de hachures comme on dit, hein. de hachures croisées, Voilà, donc là je, je mets du blanc et après j'utiliserai les l'estompe pour unifier ce petit gris là que je suis en train de détaler un peu à la barbare. Alors je suis désolé mais j'ai toujours pas acheté de gomme pan-mie. Je vous avais dit... Euh, euh, j'achèterai ça, la gomme pas de mie. Donc pas de gomme pas Voilà. bon je reviens, j'ai oublié l'estompe dans la maison, je reviens, comme quoi il faut toujours préparer son matos avant, allez je vais débrancher le micro là. le micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit, donc voilà l'estompe, avec euh, l'éclairage voilà, c'est mieux, l'estompe, je vais pouvoir estomper mon petit dessin, ah oui, c'est pas mal, franchement c'est bien, il y avait Guillaume qui m'avait euh, conseillé d'utiliser l'estompe, je ne regrette pas son conseil. Alors Guillaume, euh, c'est quelqu'un que je connais euh, sur le groupe hop, le groupe euh, dessin scientifique et astronomique. Moi je vous conseille, euh, conseille d'aller faire un tour sur ce groupe, euh, c'est un groupe Facebook, donc euh, Dessin euh, scientifique et astronomique. Et puis euh, bah, là-bas, vous, vous allez euh, apprendre à dessiner, euh, vous allez partager vos premiers dessins. Donc, il y a pas mal de débutants hein, qui se lancent et qui qui publient leurs dessins, un peu comme euh, bah, les groupes euh, d'astrophotographes. Hein. Voilà, les, les débutants, euh, ils postent leurs euh, leurs œuvres et puis. Euh, il demande un peu, voilà, est-ce que, est que j'ai bien fait Est-ce que c'est bien Est-ce que vous avez une technique pour faire ci ou pour faire ça Et puis euh, voilà, on, on discute. C'est bon enfant. On n'a pas toujours forcément les mêmes opinions sur les techniques. Donc, euh, du coup, bah, ça permet de partager. Ça permet de partager et puis de, bah, de, de, de tester les techniques des, des autres. Alors soit parce qu'on euh, n'y avait pas pensé, soit parce qu'on a déjà testé et puis euh, on trouve qu'on n'est pas assez bon dans cette technique donc on ne l'utilise pas, ou alors parce qu'elle n'est pas assez performante par rapport à ce qu'on qu souhaite faire. Mais en tout cas, euh, toutes les techniques sont partagées dans ce groupe Facebook. Et puis du coup, euh, on s'améliore, moi je m'améliore. Hein j'ai appris des tas de choses donc euh, guillaume martineau d'ailleurs il a il a un site web euh, G, euh, guillaume martineau donc gm stretching vous allez le voir hein. et puis allez voir aussi sur le, le groupe facebook et tas de choses très sympa voilà, donc pour l'estompe, j'ai quasiment terminé. Maintenant que j'ai estompé, ben hop là maintenant que j'ai estompé, je vais repasser, puisque j'ai estompé, donc, du coup il y a des, des endroits lumineux que je dois repasser. Voilà pour Pour redonner du contraste au dessin. Donc, les lunettes. Pas besoin de lunettes j'aime pas travailler avec mes lunettes j'ai déjà expliqué pourquoi tiri ça bouge ça bouge ça bouge petit coup de vent hein petit coup de vent là non mais et haut oh c'est bon là le vent Et ça retremble, ça retremble, ça retremble. Voilà, les gars de la SNCF, hein, infatigable. Hein. Bon, là, je fais les finitions. Hein, C'est-à-dire, euh, chez euh, ce qu'on appelle euh, de l'esthétisme. dire que je pochine les ombrages, ces, ces petits trucs-là, un petit coup d'estompe, bon Et eh bien voilà, les amis, l'astrodessin est terminé. Je vous montre ça. Hop. Voilà, Rupes Recta, euh, le cratère Birth euh, et Birth 1, et puis voilà tous les alentours. Hein. J'ai essayé de faire euh, comme j'ai pu, donc à l'oculaire. Donc, moi, je vous invite à faire de l'astrodessin parce que l'astrodessin, c'est quand même une discipline. Euh, Très, on va dire formatrice pour l'œil pour accrocher les détails pour exercer et eh bien son, son acuité. Euh, alors, hein, comme vous pouvez le voir, pas besoin d'être rembrandt, hein, c'est souvent euh, des traits, des lignes, des courbes. Euh, voilà, hein, c'est pas. Euh, on... On fait, ne on fait, fait pas un portrait euh, de quelqu'un ou on ne dessine pas un paysage euh, hyper compliqué. Hein. C'est des ronds, hein. des ronds, des traits et euh, des, euh, des aplats. Donc tout le monde peut le faire. Alors bien sûr, au départ, on fait des petits ronds et puis à la fin, on fait des jolis ronds. Voilà, alors euh, bah, écoutez, à très très bientôt pour euh, d'autres euh, astrodessins.